Ça fait déjà six ans que je travaille au CCFD Tart solidaire en tant que euh, chargé d'émission en éducation et en développement et euh, depuis que je suis arrivé on, on développe des, euh, des outils à partir du numérique. Il est important qu'on puisse ouvrir de nouveaux espaces, le numérique prend une place importante et va prendre une place de plus en plus importante dans nos démarches éducatives. On a besoin de renouveau, on a besoin euh, de nouvelles formes de démarches éducatives, de nouvelles formes de démarches pédagogiques. On n'éduque pas la citoyenneté, on n'apprend pas la citoyenneté, on l'a fait ou on ne la fait pas. Euh, le numérique, c'est un moyen réellement, à mon avis, pour moi, d'offrir des espaces d'engagement pour que les gens puissent vivre leur citoyenneté. On a essayé de se doter euh, d'outils pour avoir une stratégie, une vraie stratégie sur le numérique, pas y être bêtement parce qu'il faut que. Donc, euh, on a essayé de travailler à mettre en place une recherche action qui nous permettait de réellement prendre le temps de réfléchir à plusieurs euh, de ce qu'était euh, une démarche éducative et pédagogique à partir du numérique. Ça, ça a, a rassemblé à rassembler des acteurs différents, des associatifs comme, comme nous, euh, des, euh, des gens de la recherche, des, euh, des gens qui venaient de collectivités territoriales, euh, et puis des agences de communication, euh, dans, dans l'idée croiser vraiment croiser voilà. Euh, le numérique d'un côté et le éducatif de l'autre. Des personnes qui ont des choses à dire au niveau éducatif et des personnes qui ont des choses à dire au niveau numérique. Croiser tout ça, mélanger le tout, et de voir ce que ça pouvait donner à la fin. Nous, en tant qu'éducateurs populaires, on a vraiment besoin d'avoir des, euh, des personnes qui euh, nous apportent euh, des compétences de contenu euh, sur, euh, sur le numérique. Et que, inversement, je pense que euh, les accumulations qu'on a de contenu sur les questions de citoyenneté permettent d'aller alimenter aussi des réflexions au sein de, de milieux qui sont plus des fois classifiés comme techniques. L'idée de base qui était qu'il faut qu'on sorte un peu de nos réseaux pour pouvoir réellement créer du renouveau sur la question du numérique était une bonne idée et on a vraiment l'espérance que ça puisse continuer. À Silicon Banlieue euh, et aussi dans mon rôle au sein de l'agglomération d'Argenteuil-Beson, euh, on a essayé de développer euh, un espace de coworking mais aussi d'accompagnement, de rencontres euh, et d'événements autour du numérique euh, qui euh, amène à la fois à faire se croiser justement euh, des personnes qui ne euh, se connaîtraient pas forcément et à travailler sur, sur les pratiques numériques, sur les usages et à la fois sur les technologies Silicon de Banlieue, c'est un projet un peu particulier puisqu'on est sur un tiers-lieu assez innovant, sur un territoire en banlieue parisienne euh, où il n'y a pas forcément une, euh, un écosystème numérique très développé, euh, des pratiques et des gens très sensibilisés. Et donc on a aussi un regard sur euh, comment euh, des acteurs et des personnes individuelles peuvent s'approprier ce sujet du numérique. Euh, ou pas se l'approprier, les questions qui peuvent se poser, les freins qu'ils peuvent avoir. Pour un acteur comme nous, c'est aussi intéressant de regarder le fait que des acteurs comme les ONG, comme le CCF des Terres Solidaires, euh, questionnent le numérique, s'en emparent ou non. On n'est pas dans euh, une injonction à aller sur le numérique parce que euh, c'est le moment, c'est la mode, il faut y aller, c'est moderne. On est vraiment dans un questionnement de, euh, aujourd'hui, le numérique, qu'est-ce qu'il représente en termes de... Euh, euh, de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, de nouveaux potentiels euh, comme menaces aussi également et comment on s'empare de tout ça, comment on digère ces enjeux-là pour les adapter à nos pratiques euh, et en l'occurrence aux pratiques des acteurs d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Dans les rencontres qu'on a pu avoir avec le collectif euh, il y a eu beaucoup d'échanges qui étaient euh, critiques euh, par moments qui euh, allaient sur des positions de... Euh, euh, ces aspects-là du numérique euh, nous dérangent, euh, tels ou tels outils, il y a des enjeux aussi autour des outils libres ou des outils propriétaires, euh, des sociétés qui sont derrière les outils numériques aussi et des enjeux que ça pose euh, dans la société de demain. Il y a eu beaucoup aussi ce parallèle d'écosystèmes et de terminologie. Euh, dans de certains milieux de, euh, des ONG, on va parler euh, d'animation et d'éducation populaire, dans le numérique, on parle beaucoup de médiation. Et on a aussi fait ce travail de questionner les termes et de voir qu'est-ce qu'on retrouvait de commun aux deux et comment ça pouvait justement être un potentiel pour développer de, de nouveaux outils et de nouvelles pratiques. Sol Planète est un programme d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui cherche à mobiliser les citoyens autour d'alternatives pour des transitions solidaires. Mobiliser les citoyens, aujourd'hui, ça ne peut pas se faire sans utiliser les outils du numérique, sans utiliser le plaisir qu'on en retire et sans utiliser la capacité à relayer, à diffuser, à valoriser l'information qu'on peut avoir avec le numérique. Une seule planète cherche à créer une information populaire à travers son web documentaire, une information populaire qui puisse être émise depuis les citoyens par les outils qu'ils utilisent tous les jours, par les outils qu'ils ont envie d'apprendre et par ceux avec lesquels ils ont envie de s'amuser et de prendre du plaisir. La photographie, la vidéo, les réseaux sociaux. Je suis l'alambic parce qu'il parce qu y a une réelle volonté d'imaginer comment mettre en lien euh, les outils qui servent, dont les gens se servent quotidiennement pour se mobiliser, pour suivre l'information, pour se documenter euh, avec nos pratiques d'association de solidarité internationale, notamment nos pratiques éducatives, surtout nos pratiques éducatives parce que l'éducation c'est avant tout un rapport de médiation et, de, et la technologie est essentielle dans, dans ce cadre. Aujourd'hui, pour les rencontres de la Lambic, ce que j'espère c'est pouvoir rencontrer euh, des acteurs qui utilisent le numérique comme un moyen de mobilisation, qui s'inspirent des outils qui existent pour repenser leurs pratiques éducatives et repenser leur rapport à, à l'enseignement, à, à la diffusion d'informations. Et aujourd'hui, les outils proposés par, par le numérique nous permettent, comme peut-être peu auparavant, cette, cette mobilisation décentralisée, cette mobilisation citoyenne pour une éducation collective et une éducation inclusive.